Globalement, on est off-grid, hors, euh, hors système. On a notre propre système, euh, système d'électricité. Euh, on s'occupe nous-mêmes de nos eaux usées qui sont, qui sont digérées par des micro-organismes et renvoyées dans l'hydrosphère, ou alors utilisées quand elles sont source de nutriments dans euh, le compost, etc., pour faire repousser les plantes. Euh, on vit en communauté, chacun fait sa part de cuisine, sa part de ménage. On a des jours de communauté où on construit des murs ensemble, où on fait des jeux genre le ninja, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc la vie est super cool. Et étant donné qu'on est uniquement sous énergie solaire, on apprend à vivre avec le soleil. Donc on se lève quand le soleil se lève et on se couche quand le soleil se couche. Et au final, ça fait énormément de bien encore. Et à l'esprit, parce que tout le monde prend soin de chacun, vu que tout le monde dépend l'un de l'autre. Mon nom est André, et je vais être un de, André, de los guías guides qui va accompagner cette mañana. Nous sommes juste dans la cortijada de los molinos del río de aguas. ¿no? Los molinos del río de aguas pues deviennent un nombre précisément à une zone où il y avait beaucoup de molinos harineros et qui se mouvaient grâce à la fuerza de l'agua du nacimiento del río de aguas. Ah, je suis venu ici parce que c'était une des communautés qui m'intéressait le plus à visiter en Europe pour sa diversité de, de ce que tu peux apprendre. Je me suis rendu compte que j'avais envie d'essayer d'autres pratiques, d'autres façons de faire. Et pour ça j'ai cherché euh, des stages euh, à l'étranger, bien sûr, parce que en France c'est jamais parfait, etc. Et, euh, et je suis tombé par hasard sur euh, une proposition de stage à Sunseed, Sunseed Desert Technology, qui est euh, en Espagne vers euh, Almeria. Mon nom est João Gabriel Rafaeli, je euh, eu suis le coordinateur des euh, hortes organiques du projet Sunseed. Uh, eu sou ecólogo, uh, com foco em uh, ecologia vegetal e agroecologia, especializado em agroecologia como mestrado. E sim, estou um ano aqui, faz um ano que eu cheguei no projeto. En esta zona pues ha habido históricamente un nacimiento muy importante que está, está en franca regresión, o sea, de 80 a 100 litros, que era lo normal que tenía, pues se encuentra en escasos 10 litros en los últimos años debido principalmente a la sobreexplotación del acuífero por parte de todas las plantaciones de olivos que hay entre Sorbas, Taberna y Uleila. Los que hayáis pasado por ahí lo habréis visto que ha tenido un crecimiento... C'est une communauté, on ne peut pas dire éco-village parce que les gens ne restent pas très longtemps de manière à conserver un dynamisme. Euh, donc cette communauté est basée dans le désert, euh, le désert andalou et c'est la seule oasis d'Europe. Donc euh, c'est une oasis parce qu'il y, y a un système d'irrigation qui a été construit par les Romains il y a 2000 ans. Qui est toujours en activité et qu'on utilise dans, notre, dans nos principales activités quotidiennes. Ici, idée du projet est d'avoir le travail, la pratique, comme um motor moteur du do projet. Donc, pour être un um projet educational, na verdade, les um, pessoas viennent para cá pour apprendre à partir du do faire. Donc, faire et apprendre. Claro que nous avons toute la théorie qui move toutes les ações que nous faisons, mais c'est tout volté à la pra, pratique. Uh, os voluntários vêm para cá para experienciar uma vida uh, de baixo impacto ambiental, que a gente diz. Uh, e aprender a fazer. Então, que aprender a fazer compost, então vamos fazer um compost, que aí você vai aprender como fazer. Il um departamento, un uh, département ici, par exemple, les jardins, ou l'utilisation par ma culture, c'est ce qui m'intéressait le plus en no venant. Há um departamento département sur les hauts et les panneaux solaires, fours solaires, et cetera, nouvelle technologie. Tu um département uh, sustainable living. Tu crées toi-même tes cosmétiques, tu crées toi-même tes produits d'entretien, tes produits de beauté. Tu fais le pain aussi, tous les mardis et les vendredis, c'est super, super chouette de faire le pain. Tu as le département coordination, tu as le département drylands, qui est un département très important pour ce lieu. C'est celui qui lutte un peu contre la désertification aux alentours de Rio Molinos et derrière quoi donc Le drylands, c'est la partie dont, dans laquelle je m'occupe. Alors Il faut savoir que je suis amateur, fin, je ne suis pas dans l'agronomie, etc. J'ai appris sur le tas et je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Euh, maintenant, je peux reconnaître des arbres dans, dans l'environnement, etc. Savoir euh, comment ils interagissent entre eux, pour certains. Et, euh, et me projeter sur comment vont devenir, euh, par exemple, ces amandiers ou ces palmiers qui sont ici. Parce que là, nous sommes dans la nursery, dans la pépinière de, de drylands. E aí é isso, antes não tinha nada, comparando com agora era exatamente um ano atrás era como um, tudo seco, seco, seco, seco e agora a gente tem vida vida aqui de novo, então isso com prática de sempre trazer matéria orgânica para o solo e principalmente sempre proteger o solo, nunca deixar o solo exposto, isso é uma das condições básicas uh, de agroecologia por exemplo, nunca deixar o solo exposto, sempre... Euh, protéger euh, contre la radiation solaire, et pour maintenir sa température, maintenir l'humidité et sempre une fonte de matière organique dans le sol. Que la décomposition crée, va constantement créer le sol. Vu qu'on est dans le désert et qu'il y a de plus en plus d'érosion autour de nous, de moins en moins d'espèces végétales, étant donné que les grosses plantations d'olivier prennent tout l'eau de cette aquasphère, il faut réussir à revegetaliser cette partie de manière à ce que l'eau soit absorbée de nouveau et revienne dans l'aquasphère de Rio Molino de la Guas. La cortijada, historiquement, ha sido habitada a été habitée par des agriculteurs depuis la préhistoire. C'est une zone qui a été habitée grâce à l'eau. Nous sommes dans une zone désétique où le valor de l'eau pues, se multiplie. ¿no? Donc, eh, entonces aquí la gente principalmente vivía de la huerta, de explotar les los cultivos de regadío en la huerta, que eso eran fijos, eso eran los que alimentaban todo el año y luego también en la planicie cuando subimos la parte alta de del Calenyeso, pues toda la zona de arriba, son son yeso y una zona llana donde se cultivaba el cereal, el olivo y, y léguminosas, como garbanzo, lentejas y demás y eso pues era lo que alimentaba a, a, a la gente. J'ai quand même pas mal travaillé euh, dans les jardins et si on peut voir euh, Widi, Woody qu'on a fait euh, pour planter différents légumes utilisant les techniques de la butte pour la permaculture. Ici vous allez voir d'ici, si vous revenez d'ici 3-4 trois, trois, semaines des, des immenses rangées de tournesol entre chaque lit, entre chaque. ça va être assez joli. Investir aussi beaucoup d'espèces espèces pérennes, c'est une des grandes caractéristiques ici, plantes qui sont très résistantes à la seque et qui ne nécessitent un constant euh, manège, un cuidado diario qu'elles peuvent suivre et qui sont l'année entière. Donc, par exemple, le romero le alecrim, que nous appelons portugais, la mm -hmm. lavanda, la salvia, sont des espèces qui peuvent permanecer l'année entière sans beaucoup de cuidado et sont résistantes à secles, par exemple. Euh, les drylands, c'est la régénération de, du climat. Et c'est pas comme faire du jardinage, c'est pas toi qui travaille le sol pour avoir ce que tu veux. C'est toi qui t'adapte au, au sol que tu as pour faire ce que tu veux. Et l'idée est ça aussi, non seulement les oreillers, travailler et avoir de la végétation dans les arredores pour avoir de la production de tout, le plus que nous puissions. Une des choses de l'agricolologie, est l'abondance et... E não, é, não alimentar, segurança alimentar, mas uh, soberania alimentar. Então produzir o máximo que a gente pode, produzir para alimentar nossa família, nossa vila e distribuir comida como abundância. E não algo somente o, o básico, mas produzir o máximo que a gente puder para alimentar o mundo, certo? Há muitas coisas para lutar contra o gips e tudo isso? Euh, pour éviter qu'il y ait trop de, salin de salinité dans le sol, il euh, y a pas mal de plantes qui existent. À la lavande, ça en fait partie d'ailleurs. Sauf que si tu enlèves le gypse, tu perds euh, de l'essence même de ce lieu. Donc euh, tu modifies l'environnement, et ce n'est pas ce qui est recherché. Parce que là, tu as des espèces qui ne sont présentes qu'ici, euh, dans, dans ce désert-là, justement parce que c'est les seuls adaptés à ces conditions euh, extrêmes. Donc c'est vraiment... Le but, c'est n'est pas de modifier le, la structure en elle-même, ce, ce serait de la maintenir stable de manière sustainable. Donc, par exemple, ici sont les pilhas de compostage, chacune uma uma a une date différente, donc là, la plus nouvelle, la plus récente, celle-ci est la plus ancienne, et aille ça dépend de la do de l'année aussi, mais, uh, par exemple... A gente consegue ter um composto preparado pronto em um mês e meio, dois meses mais ou menos. E aí depois de passando né, cada semana a gente move o composto, adiciona água e depois de mais ou menos é, dois meses, depende da estação do ano, a gente tem o composto pronto aqui. E aqui na verdade é o produto final. Depois que o composto está preparado, a gente uh, peneira com essa, que é uma cama antiga, mas a gente usa pra, como peneira. E aqui vocês podem ver, está eu... um pouco seco, mas esse é o composto pronto. Vocês podem ver que é, né, tem pedaços de né, matéria orgânica, de madeira, mas esse é o produto final e é isso que a gente utiliza como principal fonte de matéria orgânica para os jardins aqui. Você pode ver que cheira <risos> como terra. Cheira, cheira a terra. <risos> <risos> e é isso, constantemente e aí ter sempre isso, né? Um, compo, um composto pronto para ser utilizado, um já quase para ser peneirado utilizar et autres en processus, et un nouveau, et le matériel tout prêt pour commencer, un nouveau, À City je conseille vraiment à tout un chacun de venir visiter, parce que c'est un lieu d'apprentissage. Euh, par exemple, les coordinateurs euh, changent tous les deux 3 trois ans. Du coup, même l'équipe de base du lieu, ce pas des personnes qui vivent depuis très longtemps dans le lieu, et qui parfois peuvent euh, perdre un peu la motivation de recevoir des, des nouveaux arrivants. Ça tourne beaucoup, les, les coordinateurs et les volontaires à City da e para mim está sendo muito uh, um aprendizado enorme, né? não só a nível do meu trabalho, mas a nível comunitário, a gente trabalha muito, né? a gente vive em comunidade, trabalha junto, então ter também essa parte do viver em comunidade, como lidar com diferentes tipos de opinião, uh, diferentes tipos de pessoas, diferentes culturas, diferentes línguas, então é um, um projeto totalmente enriquecedor né? a nível profissional, né? de poder estar no campo e E exercer, né, fazer tudo o que né, já vim estudando e tudo o que vim fazendo, então fazer e tentar fazer da melhor forma. E também enriquecedor pela parte pessoal de conviver com diferentes culturas, de é, poder estar num ambiente super bonito, com pessoas do bem e fazendo coisas boas. Acho que isso. perfeito.